going home I'm a late Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à Bali. Je me suis dit qu'au milieu des vlogs, on va dire, de voyage, j'allais allez vous faire des vidéos plus chill, en mode je vous raconte ma journée, je vous emmène une journée avec nous. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous emmener une journée dans notre vie à Bali. Il faut savoir que là, on est à Uluwatu, et on est dans un appart incroyable. Enfin, en gros, c'est trois chambres. Au milieu, il y a une piscine et tout. On paye genre même pas 10 euros par nuit par personne. Là, il est déjà un peu tard. Il est 11h55. On s'est levé à 11h. D'habitude, on s'est levé un peu plus tôt. Mais hier, c'est couché genre à 4h du mat. On n'est pas rentré si tard. Mais... Euh, on a parlé de ouf euh, le soir et tout donc on s'est couché tard et là je me suis dit que j'allais faire une petite séance de sport parce que j'ai un peu de temps voilà aujourd'hui on va pas nécessairement faire de visite ou quoi Sarah elle va à l'hôpital parce qu'elle s'est blessée en scooter nous on reste là pour travailler et voilà on a plus les scooters non plus on les a rendus cet après il y a euh, des gens qu'on a rencontrés qui viennent euh, faire un petit bifort à l'appart et ce soir normalement on va en boîte et euh, je vais essayer entre ces deux trucs bah, soit de bosser un peu mon stage, soit de faire mon dossier pour les cours parce que j'ai un gros dossier à faire donc voilà j'aimerais bien avancer aussi sur les cours parce que c'est un peu la sauce et aussi j'ai pas mal de trucs à vous raconter des nouvelles à vous dire je fais ma séance de sport, je me lave et je crois. pas dans tes bras tout va très vite de ce tu même les cours ne m'attendent plus sans secret point de salut je me délite à deux veux est-ce que la malle je bois du noir je suis tout pâle il faut le croire. et la morale de cette histoire c'est que je mets à le sol autre toi américain je connais déjà la Alors là, j'ai pas du tout travaillé. J'ai retouché les photos et je suis avec Sarah et on va faire une petite pool party. Donc normalement il y a 18 personnes, mais il fait pas beau, donc un peu problématique. Vous pouvez dire à Shira et Martin de nous aider parce qu'on a marre de tout faire en fait. Mettez en commentaire Shira Martin. Genre aidez-nous à faire la vaisselle et tout, les trucs chiant. Je vais vous montrer notre propriété. Comme ça, vous allez voir un petit peu où nous vivons. Ici, ma chambre avec Manoun. Black, comme ça. Voilà. Ici, voilà mon outfit. Là-haut, c'est la chambre de Martin. C'est pas très intéressant. Petit miroir et autre toilette. Très cool pour la plupart partie puisque c'est en extérieur. Ici, donc, notre petite piscine. La petite cuisine avec Sarah qui fait la vaisselle à la place de Chèvre et Martin. Ici. En fait, j'ai fait la vaisselle aussi, ne vous inquiétez pas. Une autre salle de bain, très extérieure, très stylée, et là-haut, ici, petite vue, et là, la chambre des filles. Voilà, donc euh, plutôt stylé, on aime beaucoup. Là, on a euh, pris le petit brunch. Je vais te montrer ce que tu as pris. Hier, on a fait une coup party et euh, c'était très cool. Il y a Je pas, que pas que autant de fruits que ça. Ouais. Ouais. Il y a oui, pas mal a de monde. Là, même moi, j'ai la même chose que toi. Mais en vrai, tu vois, j'ai la se même chose bien. que toi et... Mais pourquoi j'ai pas ça? Mais même moi, je sais pas pourquoi. Mais parce que vous avez pas pris le même truc, que je vous ai dit, genre Sarah, elle a pris avec elle a eu Et genre, donc oui, on a fait un truc, et Shira, elle a décalé en boîte. C'est une petite faux Ouais, après, on est en chicha. C'était trop bien. En chicha. C'était vraiment, hier soir, c'était n'importe quoi. Et donc là, on a commandé. Moi, j'ai commandé un smoothie, mais il est moins stylé que sur les photos Instagram. Mais non, mais tu peux le rendre stylé. Et on est en train de préparer pour faire comme un petit déj. Moi, j'ai pris des petits fruits. Bon, je pensais que j'allais en avoir plus, mais c'est pas grave. Et heureusement que du coup j'ai pris un gros sandwich au fromage et aux oeufs. Et on va faire le petit déjeuner avec les bails de la vie. En plus c'est super tard. Donc là voilà, on va préparer le petit déjeuner et après euh, ils vont aller faire du surf. Et moi je vais essayer de trouver un café pour me poser. Petite dégustation, on va voir si c'est bon. Mmh. Oh, c'est trop bon. Il a la tête dans les nuages, le petit garçon au premier rang. Il fait du bruit avec sa bouche, on va devoir convoquer ses parents. Elle fait, de voir, bien, il fait cette devoirs, c'est bien, et là les notes qui suivent. Mais j'aimerais bien qu'en classe, ils prennent un peu moins de... Coucou les gars, je vous retrouve euh, quasi une semaine après. C'est vrai que ça fait pas mal de temps. Euh, j'ai pas pu finir mon vlog en fait. Il y a eu euh, plein de trucs et surtout j'ai été malade et donc euh, je me sentais pas du tout de filmer. C'est super compliqué de vous trouver le temps à chaque fois de filmer parce qu'il y a plein de monde autour de moi. Il euh, y a toujours des gens avec moi et genre j'arrive pas euh, toujours. Donc je suis vraiment désolée parce que pendant quelques mois là, ça va être... Enfin, pendant deux mois, les vidéos elles vont être un peu décousues, enfin, dans le sens où genre j'essaie de faire au mieux, mais je peux pas faire au max euh, non plus parce que c'est compliqué. Donc je voulais juste vous tenir un peu au courant de ma vie parce qu'il y a pas mal de updates qui sont assez cool finalement. Euh, donc pour ceux qui ont un petit peu suivi, euh, voilà, je pars, enfin je pars deux mois à Bali et j'étais à la recherche d'un stage. C'était un truc qui me stressait beaucoup, euh, voilà, un stage de base à l'étranger. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie d'être peut-être plus proche de mes potes, enfin de pas forcément partir à l'étranger pour plein de raisons. Je vous avoue que j'étais un peu traumatisée par le voyage en Thaïlande. C'est pour ça que j'ai décidé de chercher à Paris et j'ai trouvé euh, un stage euh, dans la communication et euh, le marketing digital. Au début, je cherchais dans une agence d'influence et c'est toujours ce que j'aimerais faire, genre en deuxième stage. Mais c'est vrai que c'était super compliqué et j'ai eu une opportunité dans un truc qui m'intéressait beaucoup. Je sais pas si je vous en parlerai, mais bref. Donc la semaine dernière, j'ai eu euh, la confirmation que je faisais ce stage à Paris, donc trop trop contente parce que euh, voilà genre ça m'intéresse beaucoup donc euh, donc je suis hyper hyper heureuse donc je vais faire de la communication du marketing digital et tout. Euh, ensuite trois jours après j'ai eu euh, une extrêmement bonne nouvelle genre je ne pensais pas l'avoir, c'est que j'ai été acceptée dans la filière en alternance à mon école. Pour vous expliquer un peu, je suis à l'ISEG et il y a très peu de places en alternance. En vrai, c'est pas une école qui est réputée pour son alternance et j'avais postulé cette année, mais en faisant une demande en gros de report à l'année prochaine. C'est un peu compliqué, mais euh, l'an prochain là je fais une césure euh, pour faire mes stages et ensuite j'intègre le master en alternance. Sauf que je pensais vraiment pas l'avoir euh, maintenant et je pensais avoir à refaire la demande l'année prochaine puisque euh, j'avais pas d'entreprise, pas forcément euh, voilà de trucs hyper concrets puisque c'est dans un an et, euh, et voilà j'ai vraiment genre postulé un peu euh, sur un coup de tête euh, parce que euh, c'est le programme que je vais faire depuis plusieurs années et euh, bah j'ai été prise euh, je vais pas vous je vais pas vous mentir je pense que c'est grâce à youtube parce que euh, bah, voilà l'entretien c'est Basé principalement sur ma chaîne YouTube et sur ce que je faisais sur YouTube. Mais je suis hyper heureuse parce que je me dis, euh, ouais, le taf que j'ai fait euh, toutes ces années, euh, tout ce que j'ai fait sur euh, YouTube, même si, bah, dans des moments comme aujourd'hui ou dans d'autres moments, j'ai vraiment du mal et je me dis, ce que je fais, c'est de la merde, c'est pas du tout aussi bien que ce que j'aimerais parce que j'ai pas le temps, j'ai pas forcément le matos que je voudrais, bah, pourtant, ça m'apporte des trucs hyper positifs comme ça. Donc, euh, la finir en interne, c'est un truc très intense. C'est trois semaines en entreprise, une semaine à l'école. Donc, hard. Euh, vraiment, genre, c'est trop bien. On te paye ta scolarité, on te paye. Euh, en plus et en plus c'est une expérience incroyable donc euh, je suis très très heureuse donc ça c'est pas pour l'an prochain c'est pour l'année d'après et donc j'ai eu encore une bonne nouvelle la même semaine qui est que j'ai un appartement à Paris euh, je vous avoue que j'avais un peu peur pour l'appart parce que je sais que trouver un appart à Paris c'est Impossible, genre c'est une grosse galère et tout, et c'était un peu ma peur, sachant que, pour être totalement transparente avec vous, euh, j'avais pas un euh, budget énorme, euh, dans le sens où mon maximum c'était genre 700 euros. Je sais que ça paraît énorme, mais sur Paris c'est pas tant que ça. En mode, euh, voilà, je compte mettre une partie bah, de mon salaire, même si euh, je suis très peu payée en stage, mais, euh, mais voilà dans ce logement, mais je pouvais pas plus parce que euh, bah, j'ai aussi besoin euh, d'argent pour vivre et tout. Et finalement, grâce à une de mes potes qui m'a donné un contact, j'ai trouvé un appart trop bien placé. Donc C'est un appart qui fait 15 mètres carrés et qui est pas énorme et tout, mais si mes étage sans ascenseur. Mais c'est incroyable, genre vraiment. Là, j'étais tellement heureuse, je l'ai eu comme ça. Euh, J'emménage à Paris alors pour euh, minimum 6 mois euh, à un an et peut-être plus euh, en juillet. Je vous avoue que en fait, toutes ces bonnes nouvelles, ça m'a énormément soulagée par rapport au fait que bah voilà, enfin ça faisait beaucoup de trucs incertains. Après, euh, j'étais grave heureuse, mais j'arrivais pas à être pleinement heureuse. Mais bref, je pense que c'est normal. Hein. Enfin, genre c'est normal. Voilà, je suis contente parce que ça va me fait un nouveau départ. J'avais pas nécessairement envie de retourner à Lille, même si Lille, c'est une ville que j'ai adorée. Enfin, j'y retournerai pour mon master, mais comment vous dire que là, il y a trop de trucs toxiques à Lille euh, et il y a trop de trucs qui me, enfin qui me hérissent les poils, bref. Et je suis hyper contente parce que j'ai plein d'amis à Paris de l'ISSEC qui, eux, ont fini quasiment l'ISSEC qui sont un peu plus vieux que moi, et qui seront en Paris. Et j'espère que je vais pouvoir travailler, et vraiment j'espère que mon stage va me plaire, genre c'est ce que j'espère le plus. Et j'ai envie de, voilà, profiter à Paris, de vous proposer aussi du contenu un peu différent et de vivre ma petite vie parisienne, parce que Paris, c'est une ville que j'ai toujours voulu découvrir, où j'ai toujours voulu vivre. Et je me rends compte que là, les étoiles s'alignent enfin un peu. Donc voilà, je dirais que la roue tourne un peu, que j'ai bien morflé mais que j'ai aussi des trucs positifs qui m'arrivent et c'est aussi important de partager les trucs positifs et donc, euh, donc voilà au niveau des cours euh, pour faire un update c'est un peu la merde genre euh, j'ai pas pu faire un examen par exemple parce que euh je n'avais pas de windows et que tu pouvais pas faire l'examen sur mac mais je suis en mode euh, les gars euh, j'ai eu un windows pendant 5 ans euh, je viens de me racheter un ordi c'est pas pour me racheter un windows parce que euh, vous faites des exams pas compatibles sur mac donc voilà c'est un peu un peu la merde je vous avoue que euh, j'espère que je vais réussir à valider mon échange parce que sinon c'est genre le pire bourbier que je peux avoir mais euh, mais voilà en tout cas euh, bali c'est très très cool euh, j'adore ça et vraiment j'espère que vous aimez le contenu je voulais vous dire aussi sur youtube je suis pas hyper présente mais n'hésitez pas à me suivre sur instagram Instagram, TikTok, euh, voilà, Insta, je partage vraiment tous les jours euh, des photos, des vidéos, parce que c'est un peu plus simple euh, pour moi au niveau de, de, du temps en fait à passer sur Insta. Enfin, euh, genre je peux taffer un peu plus, euh, voilà, un petit peu euh, tous les soirs. Qu'une vidéo, bah, il faut beaucoup beaucoup d'heures et donc euh, j'essaierai de peut-être les, les sortir un petit peu en décalé, genre parfois plusieurs semaines de décalé, mais j'essaie de, de faire au mieux. En tout cas, n'hésitez pas à euh, me dire bah, ce que vous voulez voir comme contenu. Genre, si vous voulez voir des journées dans mon assiette, des une journée de ma peau, des vidéos genre vraiment de mon quotidien à Bali, n'hésitez pas parce que franchement je pense en faire un peu plus, euh, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bye mif!